Introduction à la réflexion La réflexion implique un auto-examen dont le but est de convertir une expérience en connaissance utile. Elle permet aux étudiantes et étudiants de développer leur conscience de soi, de communiquer plus efficacement, d'exercer leur esprit critique et d'établir des liens entre le contenu de leur cours et le monde qui les entoure. Elle les prépare à jouer un rôle actif dans leur parcours universitaire et professionnel. Les ressources d'EnvisionU proposent aux étudiantes et étudiants un cadre de réflexion appelé « qu'est-ce qui »,« qu'est-ce que »,« et alors »,« et maintenant ». En premier lieu, il s'agit de décrire une expérience, une activité ou une situation. La deuxième étape consiste à réfléchir à l'importance de cette expérience et à tous les liens établis avec le cours et le monde. Enfin, il leur faut retenir les conclusions les plus éclairantes et les plus importantes en vue des prochaines étapes de leur parcours universitaire. EnvisionU procure aux étudiantes et étudiants des occasions d'apprendre et de pratiquer la réflexion de manière autonome moyens moyen de vidéos et de documents infographiques interactifs. D'autres ressources structurées les guideront dans leur réflexion sur les plans de cours, sur leur expérience des cours ainsi que sur la rétroaction et les notes reçues. Grâce aux exercices proposés, les étudiantes et étudiants peuvent prévoir les difficultés potentielles d'un cours et faire ce qu'il faut pour les résoudre, modifier leur démarche d'apprentissage Établir des liens entre le sujet des cours et leur centre d'intérêt. Découvrir des possibilités de croissance personnelle ou d'exploration professionnelle. Mettre à profit la rétroaction du personnel enseignant et de leurs pairs pour comprendre leurs forces et savoir ce qu'il y a lieu d'améliorer. Décrire les compétences et les connaissances mises à profit et améliorées dans leur évaluation des cours. Choisir parmi les services offerts par l'université ceux qui les aideront à renforcer leurs compétences. Vous trouverez une gamme d'exercices de réflexion sur Pressbook ou en cliquant sur le lien « Réflexion depuis le site Web d'EnvisionU.